Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire l'ouverture des nouveaux Kinder Joy. C'est trois œufs avec une partie avec euh, euh, du chocolat. Alors attends, ouais, oui. du chocolat et puis des petites boules de, des, de pépites. Et de l'autre côté, nous retrouverons un oui. petit jouet. Oh, comme ça, il est... mmh. Allez les filles, commençons par ouvrir faire... le non, premier. la -ce derrière. cela Faire comme elle a envie d'ouvrir son paquet. Non. Ça. chocolat, oui, c'est la partie qui est... Ah oui. oui. Ah, c'est joué. T'es sûr? C'est pas l'inverse. Oui. Ah oui. Ah, je que ça va être un frisbee, un petit truc. truc, truc. Montre-moi ce que c'est, chérie, c'est... Un oh, bébé. Alors, nous avons un footballeur. Si Alors, la règle, mmh. Alors, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Un joueur mmh. de foot célèbre. Il oh, oh, bon. ça, Il Alors, ça, c'est le meilleur. C'est super bon. C'est du chocolat blanc. Ah, en dessous, il y a du chocolat au lait. Et après, il y a des petites boules avec des pépites de chocolat. C'est un délice Bon un Alors par contre, je sais pas comment je vais faire uh, Cristiano en Ronaldo, là. Euh... J'ai mangé Tac... C'est une petite pépite, là. J'ai déjà eu ça. Voir ce que tu as eu, toi Montre-moi ta. Hum, mmh, trop bon. Mmh. Alors, l'oubli, elle, elle a eu. C'est un porte clé mmh. Oui. Moi, j'ai eu. Attends. Je suis en train de déconstruire. Avec. Tadou. Hum. Oh, ah, bah, c'est pareil. Oui. Tu as aussi eu Alia voir. pour voir. Attends. Mmh. Bien sûr, vrai. pour le manger. Encore un porte clé Est pas cool, les Un petit porte-clés avec une guitare. Il n'est pas. Est... Maintenant, je suis peux... Un ah, ballot de porte-clés avec. Ah, le les couverts. On a l'impression qu'il tient ses couverts pour dire qu'il a faim. Le moins Par contre, je ne sais pas comment je vais arriver à. Oh. Euh... Mmh, bien tu peux ah là, c'est délicieux. attends, je. Tu veux goûter maman? Ah, en... Oui attends, je suis en train d'en de... construire déjà. Oh. mille ça doit être sur Ça c'est en fait des autocollants qu'on peut coller un peu n'importe où sur une feuille. Mmh. En fait voilà sur mes touches. Hop Ah oui Ah non C'est C'est hein? la, la pub. Oh je l'ai oublié. <rire> C'est oh. dans ton dernier avant, on sait pas. Oh Tu oh, oh, ai que toi aussi tu vas l'avoir dans, tu dans ton métrage Moi non, je suis okay. <rire> Ah il Tac, elle va aller jouer au foot avec Cristiano Ronaldo. Ouais, alors, vous avez eu quoi Assia. Alors, attends, elle a eu une petite poupée. Ah, je crois que c'est. elle a eu Serena Williams. Oublie-toi, ah, tu qui Montre-moi. Oh, oh, non, a Ah non. Tori Kelly. La plage Serena Renard. Ah, je voulais avoir une fille, moi. Oui, voir. Je voir. Voulais... ça c'est Ah non, non. <rire> ah, ça, ça, ça, <rire> <allez>. <rire> Hussein Bolt. Oh, oh, oh, y a y a ah, oh, c'est parce ah, que c'est le change. Ouais. Ça de C'est la On ça C'est Ah, elle est orange, elle est noire. Elle est orange. Elle est orange. <rire> elle est Hop. Alors. Non, je n'ai pas de hein. C'est quoi, ça, oh, guitare Attends, ah, oh, c'est trop bon. Oui, bah ben en fait, c'est à peu près tout pareil. Quand vous avez chacune les mêmes choses. Ah, si, à toi, je pense que ça va être un porte clés Moi, je pense que ça va être un Moi, que ça va être un autre figurine. Moi, je dirais que ça sera plus un porte-clé. Ouais, un porte-clé. Moi, pas un porte-clé. Oh, ça en est Ah, c'est ça lien. Il a Bizarre, est oh, toi, es là, de... Ah bon? T'es je... oh sûr que, que c'est un porte-clèche? Ouais. Non, attends. Non. Maman, j'ai failli Ah, je sais ce que c'est. Non, non, non, non, bon. non Ça ah, pas. Alors, c'est bon, les filles? Non, moi, Vous le régalez? Allez, mangez. Maman, t es t es beauté. Beauté Profitez du chocolat. Oui, j'ai déjà goûté. C'est mmh. bon. Très beau. Ah bah bien sûr, c'est du chocolat Kinder. Hein. C'est un délice, le chocolat Kinder. <rire> Fais voir, Asya, que je vois. vais pas Alors, montre-moi. Je montre. sais que c'est tout comme ça, c'est magnifique. Ah, ça c'est quoi? Pour bah, ça, c'est pour jouer au foot. Enfin, c'est voilà, des petits. Euh... Mais euh, oh. moi? Une 3ème. On t'a mis juste côté. côté? Oui. On t'a mis une carte. Parfait. Mais pourquoi? Un... Regarde comme... ouais. comment il est cassé. Alors, ça, je sais pas. Oh, mmh. ma mince leur... okay. voilà. alors. Pourquoi? Alors, t'as pas envie. Regardez hein? mmh. notre petit porte-clés. Bon, mmh. oh, vous avez été gâté quand même par les petits. Un Tu mis ah ouais, merci. ouais, je te l'ai mis, chérie. Ah non, tu l'as pas très bien mis. Vous avez ah bah écoute, moi je l'ai mis. Euh... Alors je sais comment bien, alors je sais comment faire pour Comme j'ai pu le mettre. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On voit que Ali et se régale de chocolat. On ne les entend pas du tout. Donc on ne va pas les laisser finir leur dégustation. <rire> et en attendant, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt Salut, pour de nouvelles aventures. Salut Nara, mettez des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. A très bientôt, merci. Alors.